Moi, ce que je voudrais dire, c'est deux choses qui sont en apparence contradictoires, mais qui ne le sont pas. Euh, D'un côté, je ne pense pas qu'il faille stigmatiser euh, les pays et les sociétés qui ont encore euh, la peine de mort, parce que euh, l'accélération euh, euh, du mouvement abolitionniste, elle est très récente. Et pour donner un exemple, je discutais l'autre jour avec une jeune fille de bientôt 16 ans, à qui je disais, samedi prochain, je vais euh, participer à une action pour célébrer les 35 ans de l'abolition en France, et elle m'a regardée avec une drôle de tête, et elle m'a dit, ça fait que 35 ans qu'il n'y a plus de peine de mort en France Donc, bref, mon message c'est, l'abolition c'est une construction, euh, c'est un, un mouvement, c'est une dynamique hein, politique, sociale, culturel, etc. Mais à l'inverse, euh, il ne faut pas trop tarder parce que ce que l'on voit avec les pays qui, qui pratiquent, qui non seulement conservent la peine de mort dans leur arsenal juridique, mais qui la pratiquent, comme le Bélarus, c'est tout ce gâchis. Pourquoi un gâchis Parce que en fait, il n'y a pas de bonne manière d'avoir la peine de mort dans son pays. Ce n'est pas possible. Soit euh, on pratique la peine de mort euh, sans respecter le procès équitable, de manière expéditive euh, et dans ce cas-là, on viole de manière flagrante euh, le droit à la vie. Soit euh, on la pratique de manière très précautionneuse, après qu'on on accepte des tas de recours, euh, on a des avocats très bien formés, euh, les personnes passent 15 ans, 20 ans dans les couloirs de la mort et dans ce cas-là, on se heurte à d'autres problèmes qui est le syndrome du couloir de la mort, Traitement inhumain et dégradant, et, et l'absurdité de cette peine. Excusez-moi, je suis trop longue, mais près, Je donne juste un exemple. En Californie, les, les condamnés à mort maintenant meurent de vieillesse, et ils ne meurent plus de l'exécution, et ils meurent de vieillesse dans leur cellule. Donc, débarrassons-nous définitivement de cette peine pour pouvoir s'attaquer aux autres maux de la société.